Michael, directeur créatif chez Pronex. Et moi, je suis Marianne, directrice commerciale export. Merci d'avoir pris le temps de découvrir les nouvelles tendances de cet été avec nous. Cette saison, nous avons déjà lancé 12 nouvelles teintes de tendance pour votre salon en gelac, sopolish et Et maintenant que l'été est vraiment à nos portes, on ajoute encore 3 toutes nouvelles teintes ongles qui donneront à vos clients euh, l'éclat magique de l'été qu'elles recherchent toutes. Ce n'est pas tout, car la tendance de cet été, c'est aussi les ongles naturels et parfaitement soignés, et ça avec notre tout nouveau gel Biflex. Alors voilà, découvrez tout ce qu'il vous faut pour une saison estivale réussie au cours de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons donc lancer de nouvelles couleurs tendances estivales. Laissons-nous les découvrir ensemble. Pour l'été 2022, nous, chez Pronez nous recherchons l'éclat d'été ultime. Vous connaissez cet éclat d'été, oui, avec lequel vous rayonnez jusqu'au bout de vos orteils et qui vous fait paraître aussi bien que vous vous sentez. « Cet éclat doré sur votre peau après quelques jours sans souci de dolce niente au soleil, cette teinte fraîche et en bonne santé après avoir dormi jusqu'à midi et après de délicieux déjeuners sans saine, plein de fruits, de poissons, de légumes, cette brillance ultime lorsque le soleil touche votre peau, encore humide et salée d'un plongeon frais dans la mer. » C'est l'éclat d'été ultime que nous voulons tous. Et maintenant, la tendance beauté et mode pour l'été 2022, c'est que nous allons vraiment exploiter et renforcer cet éclat d'été, ce summer glow, autant que possible, avec de l'huile corporelle, chatoyante, teintée, avec des tenues d'été sexy et festives et dorées ou métallisées, avec un maquillage à l'épreuve des festivals en paillettes roses et violettes, et bien sûr, avec des ongles summer glow chatoyants irrésistibles. Le gala du Met à New York de la semaine dernière s'inscrivait également pleinement dans cette tendance. Le code vestimentaire de cette édition n'était pas une coïncidence. C'était « Gilded Glamour », ce qui a donné lieu à de nombreuses tenues de tapis rouge et tins étincelantes. C'est pourquoi nous lançons maintenant une collection capsule juste avant l'été avec trois nouvelles couleurs « Édition Estivale » qui s'inscrivent parfaitement dans cette tendance la collection Pro Summer Glow. Ces nouvelles couleurs d'ongles professionnelles scintillants donnent vraiment vie à cet éclat estival ultime sur vos ongles. Ce sont trois couleurs de soirée, d'été, sexy, en pêche, rose et violet qui rayonnent toutes d'une belle lueur grâce aux paillettes d'or blanc qui captent la lumière du soleil et font briller vos ongles. Les noms de ces trois couleurs ne mentent pas et vous disent que vous brillez dans la langue de l'amour, dans la langue de la passion et la langue des films d'Hollywood. Salut ma belle, ciao bella et hey gorgeous. Une chose est sûre, avec prôner sur leurs ongles, les clients de votre salon vont être dragués dans n'importe quelle langue cet été. Ciao Bella, c'est un rose bonbon pailleté disponible dans nos trois qualités de salon, Gelac, So Polish et Longwear. Parce que les paillettes roses, qui n'en est pas fan de ça? Sur le dos de la Vespa, vers le coucher du soleil ou marcher sur la plage avec une délicieuse gelato à la main est votre été idéal. Alors Ciao Bella est votre couleur d'éclat estival parfaite. Oui, salut ma belle. Cette couleur pailletée lila, claire et disco chic, sexy, idéale pour les ongles à l'épreuve des festivals tout au long de l'été. Si moi non plus est, est votre réponse standard à la phrase « je t'aime », alors salut ma belle est la couleur qu'il vous faut cet été. Et enfin, « hey gorgeous », cette teinte pêche chatoyante et délicieuse sur une peau ensoleillée. Est-ce que vous dansez et chantez avec chaque dernière euh, hit sur Hit Radio Alors, Hey Gorgeous, c'est votre couleur pour briller cet été. Au total, trois nouvelles teintes scintillantes d'été disponibles dès aujourd'hui dans nos magasins et sur notre boutique en ligne chacune dans les trois qualités professionnelles de Pronilz, gelac, sopolish et longwear. Les couleurs gelac peuvent être achetées ensemble dans un pack gelac summer glow. Vous pouvez également acheter les couleurs sopolish avec un trois ensembles dans le pack summer glow sopolish. Les longwear summer glow vont être, euh, sont vendus séparément, mais... Il y a un pack de recharge super intéressant pour votre présentoir Longwear, où avec l'achat de deux couleurs de chacune, plus un Longwear Start et un Longwear Finish, vous obtenez gratuitement la carte de présentoir, donc le visuel, de la collection Summer Glow, ainsi que les autocollants pour les bâtons de couleur, afin que vous puissiez convertir votre présentoir en bois dans une édition estivale attractive. Si vous n'avez pas encore la base en bois du présentoir Long, Longwear dans votre salon de l'une des précédentes collections, alors vous pouvez toujours l'acheter séparément. Donc, voici la nouvelle collection estivale Summer Glow. Toutes les nouveautés Summer Glow sont disponibles dès aujourd'hui sur notre boutique en ligne et dans nos boutiques. Donc, assurez-vous de les obtenir à votre salon car l'été approche à grands pas. Et une chose est sûre et certaine, cet été, vous donnerez à vos clients l'éclat estival ultime. Cet été sera certainement aussi un été de plein de festivals et les festivals incluent des ongles assortis, bien sûr. Et pour créer des looks d'ongles festival, vous pouvez utiliser évidemment les nouvelles couleurs summer glow, mais aussi les gels laser néons sont idéaux pour cela, comme vous le voyez ici. C'est pourquoi nous allons partager euh, des nouveaux looks d'ongles festival dans les jours et mois à venir via notre euh, médias sociaux, donc sur Instagram et Facebook, pour vous inspirer encore plus cette saison. Et nous allons également vous inspirer avec des nouveaux looks d'ongles vraiment spécialement pour l'été, comme vous les voyez ici. Aussi, on, on, nous nous euh, organiserons également un Instagram live qui traite les looks d'ongles festival. Donc, alors, euh, assurez-vous de garder un œil sur notre page Instagram et nos stories pour ne pas le manquer. Et maintenant, je donne la parole à ma collègue Marianne. Merci pour votre attention et à plus tard qu'on va vous poser dans les semaines à venir, c'est sûr et certain, y a-t-il de nouvelles couleurs d'été Cette nouvelle collection de mi-saison est composée de trois couleurs scintillantes qui deviendront un must-have dans votre salon cet été. En plus de ces nouvelles couleurs, la tendance manucure du moment à adopter est le look naturel. Cette tendance s'inscrit aussi bien pour les ongles, que pour le maquillage. En bref, la mode est au look propre et soigné tout en restant naturel. Les ongles en gel nude, courts et soignés sont la tendance de la saison. C'est le look le plus demandé dans les salons de manucure et même par des femmes qui n'auraient jamais opté pour des ongles en gel. C'est l'occasion d'augmenter votre nombre de clients et d'en attirer de nouveau en offrant le service le plus demandé du moment. C'est pour cette raison que pronez a lancé il y a deux mois les gels Biflex tout en un ultra-flexibles. Avec ces nouveaux gels Biflex vous, en tant que styliste ongulaire avez la réponse à ce que chaque femme souhaite aujourd'hui faire ressortir le meilleur de ses ongles naturels, ce qui, tra ce qui se traduit par un look d'ongles nu parfaitement soigné. Qu'est-ce que c'est le Biflex Biflex est un gel 4 en 1 innovant. Il combine votre base, votre construction, votre couleur et enfin votre finition. Le tout dans un seul flacon. Grâce à ce flacon, vous pouvez créer des looks nude parfaits et naturels. Et ce, de manière rapide et efficace. Parce que le gel Biflex fait le travail pour vous. Grâce à la technique One Drop, le gel s'étale très rapidement et uniformément sur la surface de l'ongle, de sorte qu'il se pose parfaitement sur les ongles, ainsi plus besoin de limer. Le nouveau gel Biflex 4 en 1 fait le travail pour vous, vous permettant de créer des ongles parfaits, rapidement et avec précision. Vos clients ne seront pas... Pas seulement ravis de votre service parfait et super rapide, ils seront aussi reconnaissants pour lire leurs beaux ongles naturels. Le gel Biflex veille à ce que leurs ongles soient renforcés et protégés, et ils aident également leurs ongles naturels à pousser, à pousser étant très flexibles. Il se plie avec l'ongle lui-même. Ainsi. Les personnes qui se rongent les ongles ou celles qui ont des ongles très souples, difficiles, peuvent désormais avoir des ongles parfaits et soignés grâce à Biflex. Et ce n'est pas tout. Les gels Biflex, qui sont d'ailleurs entièrement développés en Belgique, sont vegan et sans acide. C'est très important. Les gels qui contiennent de l'acide se reconnaissent immédiatement à leur odeur très forte. Donc il est important d'y prêter attention car les formules avec acide endommagent les ongles et la peau. À long terme, cela peut provoquer des allergies. Et pour vous soutenir encore plus dans ce service populaire, lorsque vous achetez le lot de ces Nude Biflex, nous vous offrons gratuitement un pack médias sociaux remplis de 24 visuels réalisés par des professionnels afin que vous puissiez facilement promouvoir ce nouveau look sur vos réseaux sociaux et attirer de nouveaux clients. Si vous achetez en plus de Biflex Clear que vous pouvez utiliser sous les nouvelles couleurs d'été, vous recevrez également le pack médias sociaux avec visuel et un magnifique poster et autocollant gratuit. En plus d'un coup de pouce marketing, nous vous aidons sur le plan technique. Chaque nouveau ser service nécessite une formation appropriée. C'est pourquoi nous sommes heureux de vous guider dans ce service de manucure naturelle très tendance. Vous pouvez vous inscrire à l'atelier « La beauté des ongles naturels » dans un centre pro le plus proche de chez vous. Vous pouvez également apprendre à votre rythme chez vous, dans votre salon, grâce au e-learning « Beauté de l'ongle naturel ». Pour plus d'informations, Consultez notre site web www.pronius.com. Notre événement de lancement mi-saison touche à sa fin, ou presque, car j'ai le plaisir de vous annoncer que le lundi 6 juin, nous lancerons deux toutes nouvelles limes à pied stérilisables. Ceci est une ligne professionnelle à double face en acier inoxydable, facile à désinfecter et de qualité durable. Elle possède de deux faces, une à un grain fin et une à un grain gros. Dotée d'un manche ergonomique, elle est très légère, fiable et sans danger grâce à ses bords arrondis. Elle convient à tous les types de peau et elle est très facile à nettoyer et peut donc être désinfectée dans un stérilisateur ou un bain à ultrasons. La deuxième nouveauté est une lime professionnelle en forme de demi-lune à double face. Elle est adaptée pour les ongles des pieds. Elle possède également deux faces et est donc multifonctionnelle. Elle est très légère, solide et pourtant fine, ce qui la rend très facile à utiliser, même pour la zone du dessous de l'ongle. Elle est également en acier inoxydable, ce qui rend incroyablement résistante. Elle est dotée de trous anti-bouchage et, là encore, d'un dessin sans risque de blessure grâce à ses bords arrondis. Cette lime est également parfaite pour tous les types de peau. Elle est facile à nettoyer et peut donc être désinfectée dans un stérilisateur ou un bain à ultrasons. Ainsi, nous arrivons vraiment à la fin de notre événement de lancement en ligne. Vous avez des questions ou vous souhaitez obtenir plus d'informations Rendez-vous dans le cas de carré Proners, le plus proche de chez vous, vous pouvez également nous contacter par mail, par téléphone ou par WhatsApp. Retrouvez toutes les informations sur notre site internet www.proners.com